Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en deuxième année de communication et je suis partie en Espagne, à Murcia. Déjà, développer mon anglais. Par rapport aux cours proposés, ça a pu m'apporter beaucoup de vocabulaire en plus et aussi, par la même occasion, pouvoir un peu apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Espagne. Mon meilleur souvenir, ça a surtout été les soirées qu'on a pu organiser entre tous les élèves Erasmus de l'UCAM à l'université de Murcia. On a pu découvrir les, les spécialités et les cultures de, de chaque pays et c'était vraiment très, très intéressant. J'ai pu euh, du coup, développer mon niveau d'anglais euh, avec tous les cours qui ont été proposés. Euh, j'ai aussi euh, appris à vivre seule, donc euh, gagner en indépendance et en maturité. Et euh, j'ai aussi découvert euh, une nouvelle culture donc, euh, en Espagne. Ça peut faire peur au début, mais franchement, il ne faut pas. C'est vraiment une expérience incroyable et vous en retiendrez que des, des bons souvenirs.